euh Salut Bon, j'avoue, pour la première fois sur la chaîne, le titre est légèrement mensonger. Et oui, car pour les grands fans de Fortnite, qui a pour concept d'être fun, drôle, cartoonesque et des fois bien surréaliste, Scum est plutôt stressant, réaliste et vous fera vivre de véritables cauchemars. Je vais commencer la vidéo par une présentation du jeu, puis on testera le gameplay pour finir par mon ressenti en fin de vidéo. Donc, pour commencer, qu'est-ce que Scum Scum est un jeu de survie massivement multijoueur, même s'il possède un mode solo de survie. Développé par le studio croate Game Empire et publié par Devolver Digital, comme par exemple le jeu Broforce, qui est au passage une petite vidéo sur la chaîne que vous pouvez aller voir, mais bon, ça, ça fait pas partie de la vidéo. On va plutôt vous parler aussi de l'histoire de Scum. Pour ce qui est de l'histoire, vous incarnez un prisonnier envoyé sur une île, avec maximum 63 autres personnes sur la map, donc c'est des parties de 64. Map qui mesure au passage 12 x 12 km, soit 144 km² plus grande que la map de GTA V, et pour une échelle, les maps de Rust et de PUBG font à peu près 64 km2. Bon, revenons à notre histoire avec ces prisonniers qui sont envoyés sur une île pour un show de télé-réalité malsain où vous devrez survivre, vous battre et tuer pour pouvoir vous échapper. De plus, les prisonniers du jeu perdant la vie se transforment en de véritables zombies appelés les marionnettes. Ces zombies sont contrôlés par le jeu et ne serviront qu'à une chose, vous tuer. Ah là là là, là c'est toute une histoire, mais qu'en est-il en jeu Alors, crafting, on va commencer par se faire un petit couteau. Et voilà, le petit Moi, couteau qui commence à se faire. Comment ça, tu fais pas de couteau Moi, Je sais pas de couteau Toi T'es un malade, toi. Comment vous faites ah. euh, un couteau En gros, il faut que tu trouves des cailloux par terre. Ensuite, tu fais fouiller. Ensuite, il va y avoir des cailloux que tu vas pouvoir ramasser. Et ensuite, tu pourras te faire un couteau. D'accord. Il y a quoi que t'as pas compris dans ce que je t'ai dit <rire> bah, T'es vraiment con, c'est pas possible. C'est vrai. Je me crafte le petit sac. Comment on fait Pour se craft le petit sac Ouais. Bah, faut que tu ailles dehors d'une base parce que faut trouver des cailloux, des branches et des trucs comme ça. <rire> <rire> Alors chiant, mais euh... Un petit pistolet. C'est quoi ta chance M9 magazine. Attends, c'est quoi ça Comment on voit qu'il y a des balles à 0 sur 15. J'ai pas de balles, dedans je suis contre un zombie. En plus, c'est un gros tas. Comment on donne okay, des coups de pied Je vais tenter un truc. Quoi Ok, ça part le zombie. Il y a un robot qui me regarde, Starf Ah, mauvais bail. Ah non, je crois que c'est pas moi. Il, il, il, est, il est clairement à côté de moi, il me regarde. Je le vois en flou parce que je suis caché. Oh non, putain les gars, je reste là pendant 10 ans, c'est pas grave, je m'en fous. Ah c'est bon, il est reparti. On trouve un petit zombard. Quoi, t'as faim Bah ouais, un mec depuis toujours hier. Hein. J'ai toujours faim, moi. Moi j'ai une matraque, gros. Je vais pouvoir donner des coups de matraque aujourd'hui. Matra... Tiens, il y a des... Ah non, oh. ils sont pas bons. C'était lesquels Ah les rouges, non, ils sont pas bons. Bah ça se voit ah, en attends, même attends. temps. Ça c'est des bons ou pas C'est les ammonites, trop du cul. C'est pas bon elle est ammonite, même dans la vraie vie hein. Euh est-ce que c'est bon ça oh, ça a l'air bon je, je suis rentré en hein, gros T'es rentré mais attends moi je mange des champignons Mec t'as activé ton non. micro Y'a un... un robot C'est pas un robot c'est un C'est le, le drone Oui je sais <rire> Mais il m'a fait tellement stresser quand il est arrivé Vous voyez quand je me mets là Pytox disparaît oh, Mec Quoi Qui des joueurs Mais joueurs morts. Oh oui Mais non ils ont plus rien ah non, il y, y a juste un bug pack Je vais faire un truc euh, qui va t'énerver oui, Bah je veux voir parce que ça me recharge quand même une balle par une balle alors que je viens de me mettre un, ré un chargeur dedans Il t'a fait combien de balles Ah faut que je mette les balles dans le chargeur peut-être Bah oui Mais comment on fait pour mettre <rire> les balles dans le chargeur tu mets, le, tu mets les balles Tu vois, tu prends les balles, tu glisses dans le chargeur Ça va te, ça va te proposer de le recharger Ah oh, c'est bon et le chargeur, tu le places dans le pistolet. C'est bon. Oh putain, c'est une galère. T'es quoi check pulse Je sais pas. Sinon, ah, c'est tu, check... tu peux prendre ton pouls, je crois. Ouais, je crois que c'est le pouls. Attends, viens, on essaye. C'est là, ça, ça te met une grosse droite dans la gueule. <rire> ah, ton pouls est ok. Oh, y'a un joueur là-bas. Où ça Qui est rentré là-bas. Attends, faut que j'équipe mes armes. Ah oui, je vois, je vois, je vois, je vois. Je, je prends une arme. Il arrive là Salut, mec. Salut, mec. T'es pas armé Rien. Pas on te armé, rien pas armé, mec, mec. Mais je suis pas armé. Tu, tu peux venir vite fait, t'inquiète, je te ferai rien. Je veux juste voir si t'es pas armé. Et ensuite, on s'en va, nous. Euh, t'ai vu, armé. Ah oui, moi je suis armé, c'est sûr. Je te promets, je te ferai rien, t'inquiète pas. On a, on a déjà croisé plusieurs personnes. Je, je mets dans, oui, dans le. Dans je juste que t'es pas, pas d'arme. Ok, c'est bon, nickel. C'est juste parce que. Enfin, la dernière s'est fait tuer connement, genre. Le truc que je peux vous dire, je suis avec deux mecs random que je connais pas et ils sont en train d'arriver. Et eux ils sont safe Et euh, ils vont nous faire du mal ou ils sont plutôt friendly Bah, euh, je sais pas, quand je suis parlé avec eux, ils étaient friendly, mais euh, fais attention à vous. D'accord. Cool. D'accord. J'ai trop peur. Ah, je me fais toujours tirer dessus là. C'est pas nous, mec. Hein. Si. Oh, si. Moi oh, tu une tires tout gros Oh, je t'ai vu, tu t'es fait toucher. Je suis mort. Azura, c'est un, un joueur. Oh, les PD, putain, on avait plein de stuff. Aide-moi, Aide -moi, Aide -moi, Aide -moi, Aide -moi. il lui. Aide-moi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Pour moi, qu'est-ce qu'il y a Il y a un zombie qui me court sur l'arrière. Ah euh, J'ai peur de tirer, mec. J'ai peur de te toucher. Tu veux que je tire ou pas Comme ça, il m'engage moi. Écarte-toi Pour oh, moi, bah, je suis mort, les potes. Je <rire> suis trop près, je suis trop près. C'était tendu, là. C'était tendu, là. Bon, on va pas se mentir, je joue uniquement à Scum depuis un moment, car je l'attendais depuis vraiment très très longtemps. J'ai une vingtaine d'heures sur le jeu et je peux vous dire que je l'aime énormément, mais comme tous les jeux à la mode, Scum possède de véritables défauts. Premièrement, le système de loot est vraiment répétitif, et seuls les gens qui spawnent proche d'une base militaire seront avantagés. Alors oui, c'est un jeu à faire entre amis, mais avant, si vous n'avez pas de chance, vous commencerez le jeu parce qu'on pourrait appeler un randonnée simulator, et c'est bien chiant. Et dieu merci, il y a les points de fame que vous pourrez accumuler pendant le jeu pour pouvoir vous retrouver plus facilement après votre mort. Sans compter que la nourriture est quasiment inexistante, et que si vous vous nourrissez de végétaux, votre perso aura faim 5 minutes après, même si votre estomac est rempli à 100% de champignons et de maïs, et ça c'est pas super. Mais attendez, c'est un jeu de survie peuplé de zombies hardcore, c'est plutôt une grosse blague. Vous tomberez sur des zombies aussi souvent qu'avec un minecraft en peaceful, les seuls zombies que vous croiserez seront autour des villes et il en a pas des masses, et en plus de ça vous aurez pas Peur des zombies mais vous aurez plutôt le ventre qui gargouille tellement c'est la seule source de nourriture viable sur cette île sachant que les animaux sont quasi inexistants et complètement buggés. et puis stuffez vous bien car en plus de ce manque de nourriture le pvp est complètement buggé les joueurs se tp sur tous les serveurs français et les seuls serveurs à fonctionner correctement sont les serveurs officiels bon malgré ses défauts ce jeu cache un réel potentiel déjà il a une interface certes pas magnifique mais très fonctionnelle. les crafts et les loots sont super faciles à prendre en main de plus les détails de la map et les graphismes du jeu sont vraiment beaux ce qui le rend immersif et peut justifier qu'il demande un PC un minimum puissant La map est grande et les promesses du studio le sont aussi. En plus de ça, chaque problème est rapidement réglé, il y a souvent des mises à jour et les bugs sur les serveurs français commencent à s'atténuer de plus en plus. Les animaux aussi commencent à bugger de moins en moins, donc avec un peu de chance, tous les défauts énoncés juste avant disparaîtront. Et dans ce jeu, quel bonheur d'entrer dans une base militaire remplie de robots et de zombies en vous infiltrant et puis vous faire repérer par d'autres joueurs qui deviendront vos amis ou les dernières personne que vous verrez avant de tout perdre.